Ne fais pas ça hmm, Il est très important de les étudier aujourd'hui. Bienvenue dans notre émission du Prof en Casa. Je suis Édouard doumagne ton professeur de français. Attends. Oh. Il est très important d'apprendre les chiffres en français, surtout si tu vas visiter un pays francophone. Si tu ne les connais pas, tu ne vas pas savoir combien il faut payer au restaurant, quel numéro de chanson tu veux écouter, combien de kilomètres il nous manque pour arriver à la plage ou combien de temps il nous reste pour parler au téléphone. Tu vois, il y a plein de raisons pour lesquelles apprendre les chiffres. Attends une seconde. Oh mon dieu, que ce lourd Il ah, y a toujours moi qui fais le travail Pourquoi je n'ai pas d'assistant ah. Et tu vois, il est très important d'apprendre les chiffres. Aujourd'hui, nous allons travailler les numéros du 60 au numéro 100. 60... Bien Soixante-dix. Oh là là, il y a toujours quelqu'un qui fait pas son boulot. Quatre-vingt. Ah, je te l'ai dit. Quatre-vingt-dix. Viens. Oh la vache. Voilà, comme ça c'est mieux. Allez, on y va. Alors, pour commencer, nous allons travailler les numéros du 60 au 69. Mais pour ça, je vais demander de l'aide à ma mère. Voilà, devine, quel âge a-t-elle 60. 61. Et non, continue. 62. Et non, pas encore. Continue. 63. 64. Et non, c'est pas ça. Continue. 65. Et oui, voilà. Ma mère a 65 ans. Alors, maintenant, on va passer à un autre exemple. Viens avec moi. Ça te plaît? Je viens juste de l'acheter. Elle est toute belle, ma voiture. Voyons maintenant l'utilisation des chiffres pendant un voyage sur la route. Viens avec moi. Ah, C'est de la musique pour mes oreilles. Allez, on y va Génial On roule à 66 km de l'heure. 67 ah, Très bien ma petite 68 Oh C'est pas vrai Oh là là 69 Et voilà On arrive Très bien. Maintenant, viens avec moi au gymnase. Très bien. Nous avons travaillé les numéros du 60 au 69. Maintenant, nous allons apprendre les numéros du 70 au 79. Fais bien attention parce que je vais faire ça une seule fois. Pas de répétition, je t'assure. 67 68, 69. Alors maintenant, fais bien attention à l'écriture et à la prononciation de la série du numéro 70. Allez, on y va. 71, 71, 72, 72, 73, 73. 74. 74 75 75 76, 76. 77. 77 77 78 78, 78. 79 oh. J'ai fini enfin mais maintenant qu'est ce que je dois faire Ouf. je me sens mieux vas-y je t'invite à jouer au loto. Observe bien ma grille. Je n'ai que des numéros élevés, du 80 au 89. Vas-y, je te laisse avec le jeu. 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Oh ça y est, j'ai gagné Avec les numéros 80, 82, 86 et 89 et tu sais ce que j'ai gagné Eh ben, j'ai gagné un billet d'avion pour Paris. Ah, je suis désolé, je m'en vais. Au revoir. Allez, attendez-moi Hum, rien de mieux que de déjeuner à Paris pour faire la révision des numéros du 90 au numéro 100. Oh la vache, ils sont fous quoi! 100 euros! Oh. oh là là, je vais être complètement fauché maintenant. Bon, alors, par ici je crois que. Eh oui, 90 euros. Par ici j'ai. Ah bah ben, voilà, 5 euros, donc ça fait 91, 92. 93, 94, 95, voilà. Ah, voilà, 3 euros encore, 96, 97, 98, oh là là, il me manque 2 euros, j'ai plus rien sur moi, Voilà, 2 euros. Mais j'ai plus rien Oh là là, comment je vais rentrer chez moi Léo, attendez-moi s'il vous plaît Yo Oh là là Définitivement, après la pluie, le beau temps. Je suis sûr qu'apprendre ces numéros va être très utile pour toi. Aujourd'hui, nous avons fait une excellente révision. Je t'invite à pratiquer ces numéros dans des situations de la vie quotidienne. Eh bien, je t'attends pour la prochaine émission du Prof Incasa pour continuer à enrichir nos connaissances. Allez, à très bientôt. Au revoir.